Le café, le qui a produit le café de cacao. Et combien a qui ça a produit 400 maos. S'il applique, il est l'homme, je n'ai pas en famille et allié. Et c'est ça où vous pouvez remarquer. qui ce que vous pouvez Pas de travail nous, car de crise politique, de grève là. Tout ça a des conséquences graves sur le pays nous. Tout ça a eu des conséquences graves sur le pays nous. Pensez que Haïti va tomber, le problème vous mauvais. Et le peuple soit, selon la revue jésuite, la civilta catholica, lui dit ça, je voudrais qu'Haïti ne tombe dans un but de désespoir. Haïti vit dans une situation critique en présent, un calvaire, comme si l'on ne trouve pas la le droit là où est le complexe des crabes. Chaque tête qui t'a voulu monter pour aider les pays, il passer vite à l'infinitif. C'est un action. Haïti n'a pas des armes, mis balles, et nous gagnons à quantité. Bandits avec nos ailes sapates dans et puis nos armes nommées à 22 à 3 000 dollars américains. Côté journée, ça montre que nous clairs, si tu es corrompu, entre guillemets, bondi » avec patte. C'est parce que des corrupteurs, entre guillemets, bandits à costume et cravate. Qui donc peut être avec Samion, chaque jour derrière bandits à Zapat, ça ne nous permet pas que la PAC, sous mon capacité Zanmaillon, s'est fait la police faire avec, puisque il a toujours bien plus de bandits qui ont donné cette condition Tout ça montre que nous, Comment on veut déstabiliser le pays Et puis nous ne pas capable à comprendre ça. C'est une façon pour diviser nous, pour nous capables de régner. Mais parce que nous sommes comme chrétiens authentiques, comme chrétiens catholiques, tout pauvres, nous appelons pour nous vivre ensemble nos parfaites communions, pour nous tous capables de faire nous, pour nous capables de sauver le pays. Nous ne sommes pas nous consulter ça, comme nous tous capables de faire nous. est avec nous. Qui devrait toucher le problème économique du pays Je vous le Il a le douer. Il a le président Jovenel Moïse qui devrait changer le système. Il a tout L'économie Économie est la Politique est Et puis, la coalition est Qui fait là Même les dames ne pas épargnées. Même les petits millions ne pièces pas épargner. Et qui sont pas les Nous, qui pour fait justice il y a une véritable injustice. Le ans, il y a petit monde de milleure pour nous fait ensemble avec nous. Et il y a un côté passé où est, on y de donc, là, il y a piscine qui m'a 7 petit monde de mille qui Je préciser parce que les capable de nous. qui sont capables à à la télévision ou à la radio pour dire que expérience par moi, mais je pas Donc là, je m'a qu'un petit monde de mille qui 70 ans comme sous vous l'énergie, allez pouvoir jouer avec ce monde de billes. Mais si vous avec 99, 97, on parle là parce que vous parlez de 6 2000. Quand est-ce que ça peut aller pour marc ça nous mêler tout pour vrai. Et si toutefois, fera 6 monde de millions d'une pas conséquences. conséquence, ce n'est pas seulement un problème, il y a d'ailleurs. Mais la y question qu'il faudrait se poser. Qui moune nous baillons comme sénateur Qui monde nous baillons comme député qui moune nous baillons comme magistrats Azec, zèque Qui mou nous baillons comme professeurs qui vont éduquer nous Si c'est vous qui pouvez faire avancer, c'est normal pour une de conséquence à ajouter. Mais si c'est des hommes de loi, nous qui pense qu'il faut prennent l'éducation, c'est normal pour une route nous avons en pile d'école, et que c'est pour de suite l'école. Pour c'est nous, parfois nous que la justice là, il injustice. il est de la mamie du diable dans le paquet beau de l'injustice. Rhumour comme frère, ne il y a un innocent. Pour ça, y un million hypocrite. C'est innocent qui a payé des dette. Si tout le monde que les conséquences, on a payé C'est parce que 40, 50, 60 ans, en sachant que vous manquez plein d'engagement, plein de responsabilité, qui fait que c'est le même amie, effectivement, de millions qui viennent payer les conséquences-là. En finance publique, si ma définition c'est la gestion de l'argent de l'État. Tout ça, la dette ouais, de parler du caractère intergénérationnel de la dette. Ça veut dire qu'il y a une génération qui contracte la dette et une autre génération qui rembourse la dette. Et c'est que nous remarquons conséquence là pour nous connaître, c'est parce qu'avant, avant, dans cette grands grand responsabilité au sérieux. Si nous-mêmes, nous, nous parlons de responsabilité au sérieux, Pita pour, Et pour la Et je crois ça nous ça en janvier, on ne peut pas être dans le pays. Et nous, de passons façon, capable capable d'agir sur la croissance économique. C'est lorsque ce il y a politique. Là, on parle de tout d'État tout le temps. Assassinat du président. Et pas de changement, gouvernement. Gouvernement pas fonctionne bien, ça va poser un problème économique. Parfois, nous pas de l'esprit économique, nous pas chercher à comprendre, retomber, après nous imposer poser nos actions. Lorsque la politique ne marche pas très bien, l'économie marche très mal aussi. Lorsque des grèves un peu partout dans le secteur public ou privé, de d'insécurité, des quartiers mal famés, bandits pas si ou pas capable de ou pas marcher. Après, on peut le voir un peu plus parce que bon, avez qui dans votre poste, il avez bien bonheur, ce qui du De là, un téléphone smartphone dans non valise, et puis on avez dit le canard dans la main. Bande n'a pas de les amis, je vois là, ça, c'est petit à qui n'a pas de maman. Mais moi, je suis allé à l'endroit où je suis allé dans le boussli. Qui donc nous partent à marcher, manifestation de tous côtés. Souvent, nous disons que nous sommes tous les cas. Mais lorsque c'est aux causes des justices à comprendre, mais lorsque ça durait, on connaît que nous pourrions causer problème de néglation. transport pas capable de faire Vraiment pour le pays. Et de là et de là, on peut aller remarquer tout le monde. Puis, prix de monter quatre Parce que la machine n'est pas capable de Et puis, il y a du campagne d'Abraïka. Nous avons soi-disant leaders saillants qui voulaient monter sous pouvoir pour tourner nos bons millionnaires, pour fabriquer cette zombie, pour amener la et puis acheter ce château en Floride, car le changement de mentalité, Seigneur, nous pourrons le gros changement en Haïti. Frères et sœurs bien-aimés, je suis surpris de voir les images qui circulent ces derniers temps, de voir mes frères et sœurs vendus comme des poids, comme des pêches dans certains pays. Je me lève aujourd'hui pour aujourd le monde, comment je suis indigné, en colère, en black, en hinshake et fier de l'être. Il y en a marre de voir les politiciens. Qui sont en train de dormir paisiblement, tranquillement, pendant que nous avons nos frères et sœurs qui sont en train d'être de la misère, de la prison et vendus comme des tomates. Tandis que nous sommes au 21 e siècle, après tant d'années où nous avons été réduits de l'esclavage, aujourd'hui encore, on nous fait ressurgir que la race noire est inférieure. Mais je dis non, nous ne sommes pas une race inférieure. À ah, regarder Haïti, nous pouvons dire qu'Haïti est un pays béni sur le sol et sous le sol. Pourquoi nous ne sommes pas arrivés à jour de tous les biens que Dieu dispose sur cette île Alors j'estime que nos chefs d'État sont des hauts dirigeants, mais ils sont de préférence des bas dirigeants. Comment est-ce que vous pouvez estimer être des chefs de l'État alors -ce que tous les jours, les milliers sont vendus, tués et violés. Les hommes sont complètement martyrisées. Nous sommes en train de tourner nos regards vers Port-Prince, Où nous voyons nos frères et sœurs, sont en train de fuir la misère. Que vous autres soi-disant chefs d'État. Vous êtes faits de les accabar, vous les faites souffrir. Vous êtes fiers de traverser des océans pour aller en Europe, pour mettre au monde, pendant que vous êtes incapables de construire des hôpitaux dans votre pays. Vous avez un petit mal de tête. Vous courez en France, aux États-Unis, au Canada, à Cuba pour vous faire soigner. Et toute cette population qui ne cesse de mourir chaque jour de différentes maladies. Parce que Haïti... Parce que Haïti n'est pas votre priorité. Je pleure dans mon âme, mon cœur saigne, Quand je vois mes pères et soeurs, pour fuir la misère de Haïti, sont en train de mourir dans les paquets pour nos trajets. Parmi ceux qui sont tués à Saint-Domingue et ailleurs, sont des génies qui pourraient apporter leur porte-part à la construction de notre Haïti et aussi à l'édification du Pégala, et le pas accord du royaume de justice et d'amour. Sachez-le bien, chers pas gens, vous aurez la mort de tous ces jeunes haïtiens de la conscience. La Bible nous dit l'homme qui pêche mourra, qui donc se sert de la paix, périra par la paix. Combien de morts avez-vous de la conscience Comment faites-vous pour dormir C'est la bonne question qu'il faudrait se poser. On ne construit presque rien dans on construit des routes qui ne durent pas. On ne peut pas rouler là-dessus. Mais on regarde jusqu'à présent la construction des colons. Regardez là où nous sommes. Cette construction fait depuis l'époque coloniale. On veut nous faire croire en tant qu'haïtiens, On ne représente rien. On n'est rien. On a été esclaves. On est faible et ça a fini aujourd'hui. Nous ne pouvons rien faire de sérieux. Les esclaves se sont mis ensemble pour l'indépendance d'Haïti. Il n'y avait même une courbe au moment qu'ils se sont mis ensemble pour la libération de l'esclavage. Si les étrangers osent prendre les Haïtiens et les maltraités comme esclaves, mais ils prennent l'exemple sur vous, chers soi-disant chefs d'État, c'est parce que d'abord, vous avez commencé à nous mettre un esclavagisme. Ceux qui sont en Haïti, de des conditions minables, sont des esclaves. Personne n'a le droit de ne rien dire, même si c'est la vérité tout entière. Parce que vous osez prendre le parti à vous faire opposant, on vous met en prison. C'est là que le baptême. N'est-ce pas là aussi une forme d'esclavage Les Occidentaux ne nous acceptent pas chez eux et ils se sentent bien chez nous et nous volent en même temps. Où êtes-vous les hommes de Dieu Que faites-vous dans cette situation On ne voit pas les hommes de Dieu se lever si dans cette situation. Ceux qui se portent des chefs de l'État, allez les voir, non pas pour recevoir des malades d'argent, mais pour dire la vérité en face. Si vous êtes réellement haïtien, la terre d'Haïti a plus que jamais besoin de vous. Vous savez quoi Bien-aimés, chers et frères de notre Christ. notre liberté n'a ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de Jésus, mais chacun l'a dit. Je vous le David, Daniel et José acceptent de porter le poids, le bien de la population. La Bible nous dit, temps de Salomon, il n'y avait pas de guerre, et pour cause, il était un homme sage, mais où sont nos dirigeants, nos dirigeants sages et intelligents, jusqu'à quand allez-vous à penser que votre race est une race inférieure Nous sommes tous nés égaux. Il n'y a donc aucune raison que quelqu'un fasse de vous les esclave. Selon le compétium du catéchisme de l'Église catholique au chapitre 1er, on voit comment l'homme est capable de vivre. L'homme est capable de vivre, est capable de Dieu. Et là, nous pouvons comprendre ce que dit Ranner, euh, le prêtre de la pensée qui a décrété ce qui suit. L'homme est une parcelle du divin, détruire un homme, c'est détruire Dieu. Nous t'as dit, l'inalité pour haïtier toutes plumes, toute plumage. Plus Mais tout niveau, suspend la maison pour sort ou rester Haïti. Mais plutôt pour nous commençons commencé à n'importe où. Nous. nous devons commencer à prendre décision nous-mêmes. Nous devons commencer à créer notre tout niveau. Ça nous gagner pour Haïti. La sainteté en politique, frères et sœurs. Compte de nos jours des martyrs, des témoins du royaume de Dieu. Il y en a eu en Haïti de ces martyrs de l'honneur, de l'honnêteté, parce qu'ils ne voulaient pas voler, on les a tués. Que l'exemple. De Sévry, inspire nos politiciens et les laïcs chrétiens qui s'engagent dans la politique pour qu'ils soient convaincus que la politique bien comprise de la pratique de l'évangile pour le bien de la cité peut engendrer des saints comme celui ou Frères et sœurs, il n'y a pas de société qui peut marcher normalement si le mensonge et le bluff. Sont à la base. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier né des morts et le prince des rois de la terre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.